Salut, c'est Sabri. Donc aujourd'hui, je vais commencer ma troisième session de formation. C'est ma troisième vidéo. Rebonjour. Oh, Donc voilà, c'est ma... ça sera ma première vidéo de formation et euh, ma troisième enregistrement vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais effectivement commencer on faire la formation en trois langues, donc je répète encore, ce sera trois langues, de du français, de l'arabe et de l'anglais. Donc j'essaie d'éviter les accents, vous pouvez euh, mettre vos remarques en bas sur ce que je peux améliorer côté langue ou aussi côté sujet. Donc on va commencer aujourd'hui par comment on devient freelance. Est-ce que c'est une entreprise Est-ce que c'est pas une entreprise, c'est juste un travail personnel Comment on peut le faire Qu'est-ce qu'il va nous engager On parle bien de devenir freelance, quel que soit le métier et quelle que soit la charge de travail. Donc nous sommes dans un lieu agréable. On va se détendre et on va commencer la leçon d'aujourd'hui. Comment on devient freelance donc euh, il y aura trois pays concernés, donc pour le français ça sera la France bien évidemment. Euh, je ne connais pas la réglementation dans les autres pays européens qui parlent français, Et, comme par exemple pour le Belgique. Euh, en arabe, ça concernera la Tunisie. Je ne connais pas non plus les autres pays, mais je mettrai quelques remarques par exemple par rapport aux pays euh, arabes côté Asie. Donc Qatar, l'Arabie Saoudite. Et autres, et le système anglais ce sera que le UK. Je connais pas le système américain ni le canadien. Donc, première leçon en français, on va commencer. Donc, comment on devient freelance en France Qu'est-ce que ça veut dire freelance déjà donc comme on a déjà expliqué dans les autres leçons, freelance ça va nous permettre d'être notre propre patron, notre propre chef et qu'on réalise le travail avec un engagement personnel et ne plus faire partie d'une sphère patronale et euh, pas appartenir à d'autres employés et avoir son propre chef, avoir un autre chef. Donc ça sera, on sera notre propre chef et à l'évolution on pourra être en entreprise. Donc la différence entre freelance et l'entreprise, c'est que tu travailleras seul et tu seras le seul à exécuter le travail. le donner le travail administratif ou être partie d'autres personnes. On va te parler pour les personnes qui travailleront seules. Donc, pour les personnes qui travaillent seules, donc, ils peuvent commencer déjà, s'ils n'ont pas de grands chiffres d'affaires, à travailler euh, directement sans vraiment créer d'entreprise. Bien sûr, on parle bien des personnes qui, réalisent pas, qui ne réalisent, réalisent pas des chiffres d'affaires qui dépassent le 500 euros, 1000 euros, voire 2000 euros par an donc on va dire des, des petits travaux ou, euh, et aussi en travaille avec des gens qui n'exigent pas avoir un CABIS, un SIRET et le CABIS et le SIRET en fait ce sont des termes en gros le CABIS c'est un document qui ressemble les informations de l'entreprise comme le nom, euh, l'adresse, quand elle a été créée, si elle est encore euh, valable ou pas et euh, d'autres informations importantes pour les entreprises, pas pour les personnels et euh, le SIRET en fait c'est le numéro d'enregistrement <coughs> Excusez-moi, de cette entreprise, enregistre national des entreprises. Il y a le Siren aussi, c'est un numéro moins complexe que le CIRET, mais voilà, c'est la même chose. <coughs> Donc, le moment où vous voulez créer une entreprise, comment choisir le bon forme juridique Donc, Il y a combien de formes juridiques en France Contrairement à d'autres pays, comme la Tunisie ou le UK, où il y a environ 4 ou 2 formes parfois. En France, il y en a plus. Il y en a plus que 7. Il y a ceux qui ne sont pas connus du tout par les gens ou qui ne sont pas utilisés. J'ignore en tout cas. Donc il y a les sociétés à responsabilité limitée. Donc il y a EIRL, donc U, avec comme ultra. Donc entreprise unilatérale à responsabilité limitée. Société à responsabilité limitée. Ces deux entreprises, c'est pour les personnes ou pour les patrons qui veulent percevoir un salaire annuel, euh, mensuel. Après voilà pour les détails, ceux qui ont besoin de détails peuvent me contacter directement en commentaire ou m'envoyer un email et euh, on pourra leur expliquer encore plus par rapport à ce sujet. Il y a les sociétés par action, donc ce qu'on appelle le SAS ou le SASU. Les... Ces deux entreprises sont totalement différentes sur la forme juridique, sur la forme de déclaration fiscale, sur les taxes et autres mais euh, la différence qui est connue c'est que le SAS elle est favorable fiscalement si vous ne percevez pas de salaire. Donc si vous allez toucher uniquement les dividendes. Donc si vous voulez avoir un salaire, évitez le SAS. C'est là ça raler les mieux en termes fiscal mais par contre si vous avez un moyen de vie autre que votre salaire, ce sera plus performant ou plus utile de passer directement au SAS. Donc, c'est une action société par action. Ça peut être unilatéral ou euh, non. Donc, le SAS et le SASU. Un SASU est autom devient automatiquement SAS au moment où vous changez vos, euh, votre déclaration, c'est-à-dire. Euh, votre statut en ajoutant à nouveau l'associé. Donc automatiquement, on n'a pas besoin de dire que je passe de SASU à SAS. Du moment où vous ajoutez un nouveau associé, ça se transforme automatiquement SAS au niveau euh, fiscal et juridique. Donc les administrations font ça automatiquement, vous n'aurez pas besoin de faire une déclaration supplémentaire. Le deuxième avantage, c'est que la SARL, c'est des parts. C'est des parts d'entreprise. On va dire, quelqu'un, il a 5 parts, l'autre, il a six parts. C'est-à-dire par exemple, 100%, il y a 10 parts. Un qui va réserver 5 l'autre va réserver 5, ou un qui va réserver 10, ou autre, c'est des parts associés à un prix. Il faut les déclarer, il y a beaucoup de process juridiques et fiscales à la suivre, pour faire par exemple les transactions actions financières, pour le SAS c'est pas du tout le même cas, c'est beaucoup plus facile, c'est des actions, c'est comme dans la bourse, mais voilà, c'est pas une bourse, c'est une société par action. donc chaque action elle a une valeur, vous devez déclarer cette valeur lors de la création, et les gens peuvent acheter les actions quand ils veulent, c'est beaucoup plus facile et les transactions sont beaucoup plus souples. Donc ça, c'est pour les formes juridiques les plus utilisées, et on va dire pour une entreprise. Mais un freelance peut bien s'engager sur ce genre d'entreprise, dans le cas où, bien sûr, il a des grands euh, marchés que les entreprises exigent, un certain format juridique, pour qu'il déclarent les taxes et autres. Donc il y a, il reste moins 6 autres. Donc il y a auto-entrepreneur (AE), il y a EIRL qui n'est pas différente d'un auto-entrepreneur, mais il y a, on va dire, le plafond est beaucoup plus large avec un une entreprise individuelle à responsabilité limitée qu'un AE qui est aussi appelé aujourd'hui micro-entreprise. Donc pour information, il y a une grande différence entre un TPE, PME, GE et une AE. IRL ou n'importe quelle autre forme juridique. Donc AE et IRL, on revient, ce sont les formes juridiques les plus utilisées par les euh, indépendants, freelance euh, ou toute personne qui, lance dans une, qui se lance dans une activité personnelle où il n'a pas d'employé. Parce qu'elles sont favorables en termes terme fiscales pour le freelance et pour les sociétés qui s'engagent avec lui. Comment Un auto-entrepreneur et UIRL, donc micro-entreprise ou IRL, entreprise individuelle. Donc, ils peuvent ne pas facturer les taxes. Donc en France, vous savez, 20, les taxes sont à 20%. Pour les taxis ou autres, c'est 10%, c'est-à-dire que pour certaines activités artisanales, c'est 10%. Donc c'est quand même pour une entreprise, payer 100 euros que payer 120 euros, c'est beaucoup mieux pour elle. Donc s'ils trouvent un auto-entrepreneur, ça peut les arranger. Par contre, un auto-entrepreneur auto illimité, un plafond. Donc. Cette année, euh, ils sont passés à 70 000, 66 et quelques. L'année dernière, c'était 33 000, mais la fiscalité est toujours la même. Avant, quand un auto-entrepreneur dépasse le 33 000, il passe automatiquement en entreprise. Il, a 12, il est obligé, obligé de créer une entreprise. Aujourd'hui, le plafond, c'est 70 000, il reste toujours auto-entrepreneur. Par contre, quand il dépasse les 33 200 ou 33 000 et quelques, bref, il doit facturer les taxes ses clients. Donc, il est redevable à l'État. Bien sûr, redevable sur les taxes. Donc voilà. Principalement, ce sont des différences au niveau comment je déclare, pourquoi je déclare comme ça, est-ce qu'il y a des taxes, il n'y a pas des taxes. Tout ça, bien sûr, euh, on peut expliquer beaucoup de façon beaucoup plus facile, directement euh, de façon privée et euh, personnelle. Comme ça, on aura le temps avec vous, on pourra expliquer exactement vers quelle branche vous pouvez vous orienter et aussi on pourra vous aider à créer cette entreprise. Bien évidemment, choisir la bonne branche qui vous correspond, vous aider à choisir le format juridique qui vous correspond, les, euh, comment faire votre déclaration comptable, parce qu'il y a aussi plusieurs déclarations comptables, il y a ce qu'on appelle simple, il y a les mensuels. c'est-à-dire simple c'est annuel, il y a aussi certains, euh, certains formats de paiement d'impôts, de, il y a les impôts commerciales, il y a d'autres types d'impôts, je parle pas des impôts des entreprises mais le format de paiement des impôts donc c'est pas la même chose parce qu'on a bon, parfois on entend parler du urssaf, rsi ou autre Donc ça, c'est autre chose aujourd'hui il n'y a plus de rsi, il n'y a que l'urssaf donc tout le monde paye leurs charges à l'urssaf, il n'y a plus de rsi depuis euh... ah non je pense donc on passe sur les autres formes, il y a les soci... SCI, SCPI Société collectif immobilière ou Société collectif professionnel immobilière ces sociétés en fait, c'est pour les investissements immobilières. C'est-à-dire que des gens peuvent acheter des maisons, mais sous forme d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils peuvent acheter des parts de cette maison ou de ce bâtiment. Et ces parts pour, peuvent correspondre effectivement à une un surface. Cela aussi a certains avantages. C'est euh, généralement pendant la session ou quand il y a de. Des héréditaires, c'est beaucoup plus facile de faire la passation des actions que de vendre, que de faire juste une passation de des droits, parce que c'est plus compliqué en France. Ils doivent payer un certaine somme à l'État pour pouvoir récupérer tout ça. Et c'est beaucoup, c'est pas du tout facile en termes de cession Donc les gens choisissent maintenant ce type de ce type de d'actions ou de participation. Il y a d'autres formes c'est une société d'expertise pour les médecins, pour les avocats ça peut être pour les informaticiens aussi hein, qui peut... mais j'ai jamais vu un informaticien le faire mais on va dire pour les spécialistes ils créent des sociétés qu'on appelle S pour société, E pour expertise et le reste ça peut être ARL, SASU ou autre bref société d'expertise à action simplifiée ou à action ou euh, à action simplifiée unilatérale ou à responsabilité limitée ou autre. Donc en gros, pour faire simple pour vous, la différence entre créer une entreprise en freelance, euh, en étant indépendant totalement et sans avoir d'employé ni format juridique, euh, avec un truc qui s'appelle action ou, ou responsabilité limitée, c'est que euh, cette entreprise elle a une responsabilité illimitée. Donc, quand vous avez la terme par action en responsabilité limitée, ça veut dire que ceci ne touche pas vos propres biens. Si vous avez une maison, si vous avez une voiture, si vous avez un bien personnel vous ne voulez pas le perdre, il sera mieux que pendant votre déclaration, vous choisissez de ne pas relier votre patrimoine personnel à l'entreprise. Euh, donc voilà, en plus bref, c'est ça ce que ça veut dire euh, le type différents types d'entreprises en France. Euh, c'est la plus compliquée des, des trois formes dont je vais les dire. Mais euh, si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ça, je vous recommande d'aller sur notre site. Donc euh, finyx.fr donc il y a un chat, vous pouvez directement aller sur le chat, nous envoyer un email, demander les informations, on va vous répondre dès que possible. On pourra vous aider pour la création d'entreprise, on pourra vous orienter sur le choix de votre entreprise. Aussi pour la faisabilité de business plan, euh, pour la comptabilité, on a des partenaires avec qui on travaille. Donc on a certains spécialités où on est engagé aujourd'hui, on sait comment ça se passe par exemple pour la partie informatique, donc moi je suis ingénieur en informatique, j'ai quasiment fait euh, tous les domaines en informatique, donc de la Big Data, de DevOps, de l'ingénierie système, de développement, dans le développement j'ai fait du PHP, j'ai fait du Java, j'ai fait du .NET, j'ai fait du C, mais bon aujourd'hui je préfère un peu aller euh, sur un périmètre un peu plus business, avoir plus de temps pour moi, plus de temps pour euh, avoir des investissements, ne plus à être à mon bureau en train d'exécuter une tâche de 8h à 18h, bon voilà, et euh, j'en ai marre aussi de d'apprendre chaque, euh, chaque jour parce qu'en gros dans l'informatique aujourd'hui ça va très très vite et il faut être vraiment euh, à la une chaque jour à lire euh, ce qui se passe, apprendre les nouvelles technologies parce que voilà ça change du jour au lendemain. Euh, L'esprit euh, on va dire humain n'est plus la même que de, dans les années 90, 40, 2000 et 2010. Aujourd'hui c'est une accélération phénoménale, il y a beaucoup de technologies qui sortent avec l'IA, avec le big data et tout ça. Mais voilà, être toujours à la une, tout apprendre, euh, c'est n'est plus ce que je cherche à faire. Je cherche plus à, à donner des informations aux gens, et faire un business, monter ma propre entreprise, comment l'entreprise fonctionne. Et voilà. Travailler sur le main plus que travailler sur la technologie. Bah, merci pour tous ceux qui m'ont suivi sur cette première partie et euh, pour ceux qui attendent avec euh, patience la deuxième partie en arabe. On va commencer dans une minute. Donc, rebonjour. Donc. أنا صبري سوف أقدم اليوم البرنامج حول برنامج حول كيفية القيام بعمل عمل شخصي أو ما ربما عمل آه لوحدك أي لا تكون تحت امره أي مدير او أي شخص آخر هذا العمل كي تقوم به في البلدان العربية بصفة عمل أظن هناك لا اظن ان هناك قيود او شروط تمنعك من القيام بعمل لنفسك اي ان المحاسبه اقل وطاه من الدول الأوروبية او الاسكندنافيه او الامريكيه او غيره وهي طريقه لا أنصح بها احدا لكن هذه الطريقه ممكنه جدا لك انا سوف امر تقريبا فقط حول الطريقة فنقول نقول التي لا تخلف مشاكل لصاحبها الطريقة القانونية بالطريقة القانونية في تونس يوجد ثلاثة أنواع تقريبا من الشركات التي أعرفها So, Society Anonym شركة غير معلومة وهي الشركة التي يكون فيها أكثر من سبعة أشخاص ولها رأس مال يتجاوز المئة مليون دينار حسب ما اتذكر ربما انا مأخطأ ما يسمى اس ار وهي نفسها التي كنت تحدث عليها بالفرنسيه وهي شركه لها شركة ذات صبغه ذات آآ آآ كيف هذا؟ ليس لديك التزامات محدده اي قانونيا عندما يكون هناك مشاكل بالشركة لن تعود على على ممتلكاتك الشخصية بل ستعود على ممتلكات الشركة وهناك ما يسمى بالباتونت أي مثل مثلاً بالنسبة للأشخاص الذين لديهم دكان أو محل بيع الخضر أو غيره أو مثلا حلق هذه هؤلاء الأشخاص يختارون في العادة ما يسمى بالباتونت حتى بالنسبة للفلاح أيضاً وهو يساعد عادة في استيراد السيارات و... وهي طريق من الطرق المستعملة حاليا إذن بالنسبة للأشخاص مثلا سوف نقول الذين يمتهنون مهنة قد تتضمنوا رأس مال كبير أو هناك سيكون هناك مبادرة تجارية كبيرة جدا أو سوف نقول مهمة من المستحسن اختيار SRL وفي SRL لا يوجد رأس أدنى سوف نقول رسم الأدنى سوف يكون دينار أو الدينار دينار لا اعرف انا شخصيا فتحتها بألف دينار هذا يعني أنه ممكن أن تكون أقل والقيام بذلك عليك أن تذهب إلى الأبي وهي التي تقول الأجنس أبي هي المكان الذي يقوم فيه الناس بافتتاح شركاتهم وخاصه بالنسبة للمعلوماتية إذن بالنسبة بكل بما يتعلق لكل ما يتعلق بافتتاح الشركة او المعاملات التجارية أو القانونية أو غيرها وغيرها، لدي شركة في تونس ولدي شريك هنا قد يستطيع مع اعانتكم أو القيام بالتسهيلات حتى ولو لم تكونوا في تونس. إذا بالنسبة للأشخاص الذين فقط يريدون أن أتعلم كيف أفعل ذلك، ستوان أن يبعثوا لي إيميل عن طريق الشركة عن طريق الموقع finyx.fr أو fean.fr أو .tn fean.fr أو .tn أو نفس الموقع fean.tn سوف يقوموا بتوجيهك إلى fin.fr سميتها فين سيفان في الكترونيك اراتس ان نتوركس وهذا يعني بالنسبه لي الاستمتاع بال... بفن الالكترونيات والشبكيات هذا ما قمت به إذن بالنسبة للأشخاص الذين سيفتحون شركة مثل هذا سيقوم سيتسهل لهم التعاملات التجارية مع الشركات وليس مع الأشخاص أي أن من من لديهم أعمال شخصية لن يكون هناك لن يكون هناك أهم سوف نقوله لن يكون هناك داعٍ لفتح الشركة لأنها لن تعينه لن تزيد إلا المزيد من الضغوطات القانونية وغيرها وقد, لا يكون وقد يكون هذا اكثر تعقيدا خاصة في البلدان العربية لذلك من المستحسن عندما يكون لديك عندما تريد فتح الشركة ان يكون لديك, لديك سوق مفتوحة او اشخاص عادة من الشركات لو كان في تونس او في خارج تونس حتى تستطيعوا تعاملوا معهم بهذه الاوراق القانونية التي سوف تسهل لكم المعاملات التجارية سوف نقول العالمية او الداخلية وحاليا اغلب من الأغلب من التونسيين يعانون مشاكل في اخذ الأسواق الخارجية إذن انا لدي شركتي في فرنسا وفي تونس وللأشخاص الذين لديهم مشاكل في أخذ السوق الخارجية او يخافون من الناس تقوم ب سوف نقول بدفع المبالغ التي يستحقونها يستطيعون أن يمر به مباشرة وأنا سوف أحاول أن أقوم بالاتفاق مع الشركة هنا وهناك تكون شركتي مجرد همزة وصل بين الاثنين أي أنا مثلا سوف أكون الضامن حول طبيعة العمل والضامن أيضا حول الخلاص هذا هو ما أريد قوله بخصوص افتتاح الشركات او كيف تتحول إلى سوف نقول فريلانس اي شخص سوف تعمل بدون ان تكون لديك ضغوطات خارجيه او عرفات بلغتنا نحن ماذا هو العربيه اظن اني لست قد نسيت العديد من الكلمات باللغه العربيه الفصحى وسوف اتوقف هنا بالنسبه ل لليوم باللغة العربية تستطيعون مراسلة عبر الإيميل وعبر الويب سايت أي الموقع وسوف أحاول الإجابة على جميع أسئلتكم ولمن يبحثون عن عن أسواق عالمية وغيره ولديهم أشخاص ويخافون من طريقة سوف نقول من طريقة البيع والشراء وغيره ستعيدنا نجد اتفاق معنا ونحاول أن أتحدث مع هؤلاء الناس كي أضمن خلاصكم في تونس وأضمن أيضا خلاصي هنا وأضمن لهمهم طريقة وطبيعة العمل وخاصة نوعية العمل وهو ما يهم اليوم على السوق العالمي يمكنك أن تنتهي واحد ونبدأ الإنجليزية So I just type. so it's Sabri. I will start English lesson and now I will just show you what I done before uh, going out from my home There is some typos that I do it for today, hope that this uh, helps you and with pleasure So you see France Tunisian glitter, United Kingdom, so uh, LTD, private limited company in Saltwater Private and SRL. This is all type of company in France. You see, there is a lot of them. So, to resume, for the first part, I just talked about different form of company in France. It was listening done in French language, in French language. The second one was in Arabic. I was talking about different form in uh, Tunisia, because farm is not any it's not more complicated like in France that was it was shorter and if you see the video I'm not so easy with it because I forgot some of words maybe like English too so how to be freelance in United Kingdom I think it maybe same thing in USA Canada and everywhere in the world So there is many solutions, like using some website. if you need a website you can contact me directly, I will show you a type of them. The second one is to work directly with private people, say for example, your uncle, your friend, people from your, um, from your apartment or of your from your revenue, from your or uh, from your school, university, uh, or anyone else you know it, he can work for you, with you directly it's not a declared resource so it's complicated and you can have fiscal problem or... I mean you know what I mean, it can be complicated after that, with fiscal uh, orders And exactly with company. If you will start to work with company, you will be unable to be paid because you don't have any reference besides the state. So there is different form. In UK there is four, five, forms. There is public company, private limited company, sole trader, and two other forms. So I will talk only about private limited company, called LTD Corporation so LTD or Sole Trader the main difference about both of them is in Sole Trader your private your private house, cars or other is related directly to your company that means if you have any problem any uh, currency problem or or legal problem they can't take your house, they can't take your car, they can't take your personal things but if it's limited if it's limited, that means it's limited regarding your personal your personal things so for example, if you have any problem with company company can be stopped but you stay proprietor of your house So. For your car or anything of your banking account. that's the main difference between of them there is a fiscal and legal difference but if you need the more information about that you can contact me directly via mob site f, -f -a, a n dot TN dot affair or F a n y x dot fr so phoenix dot fr or fin dot or dot 10 and i can give you more information about that or can directly email me from my website for those of our website or directly from youtube now why you need to choose uh, to have a company and not only working directly uh, with. A public or private people because if you have uh, You don't you don't have a lot of people or your revenue. It's not much uh, bigger than for example uh, It's bigger for example from 1,000 uh, Pounds or others this can be trust and you will ask you why you have a lot of money and you have to pay a lot of charge so Uh, it's easier for you to have your own company, and everything can be contact, can be declared with accounting everything. So, my recommendation is to choose LTD for for um, for UK for United Kingdom. So, because it's limited private company, you don't have to engage your property, and you still um, you still have a it's true that you have some charge but you can work directly with company and you can have a big uh, you can have a, a big revenue uh, many projects but it can be easier for you to have a lot of project so uh, that's it for United Kingdom it's not so longer as I said as France because in France there is a lot of form not like another the other uh, The other country so uh, Now if you have any question about that if you have any question how to own new proper company how to build it You can ask me directly from uh, in typing a message in YouTube or send me an email and I will reply to you as uh, as fast as I can et je suis ouvert à toute négociation à ce sujet, à parler de tout autre sujet. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est maintenant le finish. C'est mon troisième sujet. Et je vais traduire en français maintenant. Ok, donc pour aujourd'hui, c'est fini. Uh, J'ai fini le son d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres de questions ou des informations que vous aimeriez l'avoir ou le savoir je suis là et euh, je suis prêt à vous répondre le plus rapidement que je peux donc je répète, moi je suis un ingénieur en informatique, je travaille aujourd'hui où j'essaye de travailler euh, dans mon domaine donc euh, je suis en train de me lancer dans d'autres domaines je découvre euh, réellement le business, je ne suis pas quelqu'un euh, je n'ai pas des années dans le business, je, fais, je le fais mais voilà à temps partiel, je le fais depuis que j'étais en Tunisie, J'essaye de prendre des trucs de vendre, genre j'achète une voiture, je l'ai pendant quelques mois, je le revends après, bon, toujours, voilà, je ne pas trop, c'est quelques... <rire> quelques dinars, si je traduit en euros, c'est quelques parfois, ça peut être à quelques euros, hein. C'est pas des centaines non plus.